Yo We ready? Really, nigga? <music> Yo tout le monde, c'est Tips Iron. j'espère que vous avez la pêche comme d'habitude. Aujourd'hui, on se retrouve pour commencer euh, le let's play sur allen Isolation. Vous allez me dire, ah enfin Oui, alors je suis désolé pour l'absence euh, et le manque de vidéos ces dernières semaines, mais je vous avoue que j'étais complètement débordé, et euh, les autres aussi. Donc du coup, euh, on n'a pas pu faire grand chose, et euh, d'autant plus que j'essaie de faire marcher... Où est-il là Il est là. J'essaie de faire marcher cette... Merde depuis euh, des semaines, et les logiciels ne fonctionnent pas correctement, du coup c'est très chiant, donc c'est un casque de réalité augmentée, comme vous pouvez le voir, je vous ferai une vidéo euh, dessus pour euh, un peu tout vous expliquer, et du coup j'étais censé faire le let's play avec, mais euh, mais je n'arrive pas à faire marcher les logiciels parce qu'ils bug, du coup c'est assez insupportable, donc on va faire ça à l'ancienne, hein. écoutez, écoutez, let's go, à euh... bah, l'insolation, non je savais même pas qu'il y avait un mode survie. Continuer la partie. Ah non, on peut pas. C'est euh, là que tout se joue. Expert. Expert parce que Cauchemar on m'a dit qu'il y avait des, des options en moins du type euh, le capteur de, de, euh, comment on dit, de, de présence et tout ça. On va peut-être couper ça parce que c'est un peu chiant. Voilà, alors on va opter pour... Euh, pour une vidéo un peu plus. genre. courte. Enfin, pas courte, mais genre un peu plus coupée. Euh, avec plus de cuts que Amnesia. histoire de faire un peu plus dynamique. Parce qu'Amnesia, c'est vrai que ça faisait genre. Euh, et très peu de cuts, du coup, c'était assez lent. Donc, on va essayer de faire un truc un peu plus propre cette fois, un peu plus travaillé. On me dirait ce que vous en pensez, hein, si vous préférez comme ça ou comme Amnesia. commercial Troisième officier au rapport. Les autres membres de l'équipage. Sont morts Kane. Lambert. Parker. Brett, oui, on a compris. H Et le capitaine Dallas sont morts. Que, il faut savoir que j'ai revu le film il euh, n'y a, a pas longtemps pour me remettre de dans de le truc. 100%, 100 inspiré du Avec film. Le ah, bien, 100% du film. Film original hein, le 1 bien sûr je parle. Ils l'ont pas plait. vu. Dernier survivant du Terminé. Oh, oh, oh... oh. pour la compagnie. C'est le sujet de votre mère. Allez, ta gueule <rire> Ah, J'ai jamais vu un vent aussi violent de ma vie, je crois. C'est un vaisseau de commerce, appelé l'Annecidora, qui a récupéré ce qui semble être la boîte noire qui a enregistré la fin du Nostromo. Où ça hein euh, donc déjà on joue la fille de l'héroïne de dans le film apparemment. A été à la Alors je vous le dis, cash, la compagnie CDFDP. Hein. Mettez-vous mettez ça bien dans le crâne parce que. Elle est violente Le transfert est déjà arrangé. Il y a un vaisseau coursier, le Torrens, qui croisera notre route dans deux jours. Notre voyage vers la station Notre. Moi et un autre employé, et vous, si vous le souhaitez. Écoutez, Ripley, quand ce dossier est arrivé sur mon bureau, j'ai parcouru tout son historique. Il y avait des sites extra-conjugaux. Pourquoi vous avez choisi de travailler dans la zone où elle a disparu <rire> Vous la cherchez encore, n'est-ce pas uh -huh. J'ai obtenu le feu vert pour vous offrir une place pour ce voyage sur le Torrens. Ça ne dépend que de vous. Sa mère dans le film a survécu. Que ce sera l'occasion de tourner la page. Ouais, est un peu dans le contexte, hein, parce que sinon. Euh... Et vite on est perdu, je pense. Oh, ça c'est sommeil cryogénique, ça. On a vu la même dans Fallout. Oh, c'est beau. La vache. Ah la vache, je suis assez étonné. Par contre, ça. Je sais pas si ça lag un peu. Ouais, ça lag peut-être un peu. Bon. bon voilà, je suis passé du ultra élevé, hein. On va, pas, on va pas non plus en faire un scandale. Si ah, ça lag trop par la suite, mais putain, les graphismes sont vraiment beaux. Hein. Le, le, le jeu, il date de quoi du coup de, 2013, 2014 je dis peut-être une connerie, hein. 2014-2015 je dirais. Habillez-vous. Ouais mais ben ça peut être bien. Surligner. Je peux surligner. À quoi ça sert Quelle est l'utilité une petite douche. Calmement. Où est-ce qu'on s'habille Ah voilà, ça c'est des trucs pour sauvegarder la partie. Mais attendez, j'ai fait tellement de choses. Si je si je perds euh, si je perds tout ce que j'ai fait là, je crois que je genre, je quitte. Hein. Clairement, j'ai dû faire la moitié du jeu. Hein. Où est-ce qu'on s'habille Là. C'est vrai que c'était une porte, c'était un placard. L'objectif oh. le plus dur du jeu, hein. de loin. Là, je pense qu'il devrait mettre un succès. Hein. Habillez-vous. N'arrivez est par où Ok. Je pense qu'il ne faut pas s'attendre à voir un alien tout de suite. Hein. Et d'ailleurs c'est pas plus mal, on va aller par là. Il ah, y a un Jean. Il y a un Jean. Lui c'est un synthétique ou pas par contre Samuels, vous êtes déjà debout Eh bien, je n'ai pas autant besoin de sommeil que vous tous. J'étais justement en train d'inspecter les installations du Torrens. Ouais, donc il y a moyen que ce soit en synthétique. Hein. Je viens de réaliser que c'est un modèle très similaire au... Au Nostromo Oui, classe M un modèle un peu plus récent, mais aux spécifications similaires. J'ai fait des boulots de méca sur des appareils comme ça. Je comprends. Est-ce que tu es l'aurais réveillé Elle manque d'expérience en matière de voyage. L'hypersommeil ne lui a sans doute pas fait du bien. Je l'ai pas vu. Je vais la rejoindre. Ah ouais, on peut se pencher avec contrôle. Ok, donc lui je sais pas si c'est un synthétique ou pas, parce qu'il faut savoir, encore une fois comme dans Fallout, qu'il y a des, des, des, des synthétiques de la compagnie qui euh, font partie de l'équipage. Et qu'on ne repère pas forcément et qui sont des gros FTP. assez dangereux. Euh, par où il faut aller Ah, c'est elle, Samuels. Taylor, bonjour. Ripley, y a rien de bon dans cette journée. Et je pense pas qu'il fasse jour non plus. Pardon. Je me sens trop mal. Je ne sais pas comment vous arrivez à supporter de vous mettre en hypersommeil si souvent. On s'y habitue. Je ne fais pas trop de longs voyages. La plupart des employés dans le secteur légal vont rarement plus loin que la machine à café. Ça m'étonne que Wayland-Yutani ait embarqué une juriste. Elle est ou pas du Nostromo et de sa cargaison ont coûté beaucoup d'argent à l'entreprise. Ça, ça, me fait pas rire. On découvre ce qui s'est passé. Si j'arrive à boucler l'affaire avec un rapport d'accident concluant, mes supérieurs seront contents de moi. Désolé, ça manquait un peu de tact. On me rend compte que ta mère est portée disparue depuis 15 ans et que toi, tu... Je parle pas de ma mère, wesh. On y trouvera chacune de notre compte. pardon. Vraiment... parle même pas de ma mère, wesh. T'as vu, Samuels Je parle pas des mamans. Ça doit faire des heures... Ah non, je suis con, c'est bien elle qu'il fallait que je parle. Bon, je laisse ça rapidement, hein, si vous voulez les lire. Vous faites pause parce que mine de rien, c'est assez intéressant toute l'histoire qu'il y a derrière. Euh, J'ai pas vu quel ce que c'était mon objectif. J'espère que vous avez tous fait bon voyage. Pour un vieux classe M, le torrent est en très bonne okay, forme. Ok, ça devait être ça. C'était une épave quand je l'ai acheté. Ça m'a pris des années et beaucoup de contrats pour leur taper. Aujourd'hui il est bien rentabilisé. Vous avez dit qu'on approchait de la station Sébastopol. Est-ce qu'on va s'amarrer Votre contact est le Marshal Wales, si je ne me trompe pas. Je vais prévenir Sébastopol et arranger le débarquement avec lui. Bien. C'est parti, au boulot. Ne vous inquiétez pas mademoiselle Taylor, mission de routine, on fait que passer. Connor, comment ça se présente ISMG chargé calibré, vecteur d'approche verrouillé. Prépare les coms que je les salue. Séquence ouverte capitaine. Est-ce que vous avez tous pris vos documents de briefing Vous pouvez observer l'approche sur les écrans. Ok, on va prendre ça. Wow. Là je deviens pas fou, il y avait un truc là, je pouvais appuyer. Ah bah voilà. C'est quoi ce je qui me troll, c'est une blague ou quoi Il y des fois que je passe et il y a écrit appuyer sur machin. Quand je vois pas ça disparaît. Mais wesh oui. Ah il est là. Oh. J'ai rarement aussi galère pour ramasser un dossier quoi. qu'on pourrait voir Là voilà la station. Passe aux écrans de contrôle. Voici la station Sébastopol. Je pense qu'on devrait pas y aller du tout en fait. On devrait juste ouais, Zoom faire demi-tour. Mais ce serait pas drôle si. Vaisseau de commerce Torrens au départ de Saint Clair immatriculé MSV 7760, appel à la tour de contrôle de Sébastopol. Je transporte avec moi trois passagers pour le compte de la Weyland-Yutani. Vous détenez la boîte noire du vaisseau Nostromo. Nous demandons l'autorisation pour transfert immédiat de nos passagers à bord. à vous. Ah si, y a quand même des gens dessus, je pensais que tout le monde était mort mais pas du tout. Après. Bah bah ils ont l'air bien là-bas. Ils ont l'air en pleine forme et en parfait état. Les communications de la station ont l'air bousillées. Donc j'ai équipé la combinaison de Samuel avec un ampli radio. Bah, elles sont bien détaillées Le les armures. Allez bah, les combis. C'est vraiment assez beau bon putain. Voyage. Ça change de la musique, il avait des graphismes dégueulasses. Et... Et de la plupart des jeux d'horreur d'ailleurs où les graphismes c'est un peu wallah on s'en bat les couilles. Ah c'est beau vraiment. Il faut savoir que ce jeu il a été extrêmement bien noté hein, quand il est sorti. Elle était très très très bien notée hein, comme jeu. Mais qu'est-ce qui s'est passé ici Oh putain, replay Tu t'en sors bien Taylor Oh putain. Oula Taylor, replay, demandez bon. Oh c'est qui qui est au avec le casque c'est... on a l'impression d'y être. Oh ben ça va c'est pas moi, je m'en bats les couilles. C'est bon alors, ça va. Du moment que je suis en vie. Du moment que je chauffe ma peau. Je lag un jour chaque jour. Ok, je pense qu'on est dans lentre de la bête, là, ça y est. Ils perdent pas de temps, hein, dis donc. Ils perdent pas de temps. Et c'est tant mieux. Allez, debout. Okay, on va voir s'il y a encore du, du, du, du petit gens vivant euh, dans ce vaisseau. Hop là. Je me demande si y a des trucs à ramasser en fait sur les côtés. Je vais essayer de regarder un peu. Je serai averti si des ennemis sont proches. Ah oui, ça peut être pratique parce que si tu enregistres juste avant de te faire bouffer, c'est un peu chiant. Ah, c'est bien fait, tu peux même genre regarder sur les côtés en sauvegardant et tout. Oh je sens qu'il va être tard ce jeu. Je sens qu'il va être bon. Alors, comment je... Ah je peux même me euh, pencher en avant et tout. Par contre comment je m'accroupis. Hein ok là on est mieux. Bon du coup, euh, putain je pense que l'alien en fait il va arriver vraiment tôt. Hein. C'est ouf que là, putain, j'ai peur qu'il arrive déjà. Hein. Ah, je m'attendais pas à ce que ça, ça démarre aussi vite. Ah. Ah, C'est chaud quand même. Alors, bon, passe. Là, je saute. Ça fait rien non, je saute pas. Non, je peux pas, de toute façon. Ah je passe par là. Ok on va commencer par passer par les conduits d'aération. Ça je n'aime pas du tout, du tout. Oh c'est bien fait. Oh c'est flippant. C'est beau, c'est bien fait. Je sens qu'on va s'éclater. Je me demande pourquoi j'ai pas fait ce jeu plus tôt. Par contre ça j'ai horreur, les conduits d'aération genre. Quand tu sais que t'as la ligne derrière toi et que tu rentres dans le conduit et tu sais pas s'il va t'attraper ou pas. C'est stressant ce fuck, c'est horrible. Il va me faire tellement euh, me chier dessus ce jeu. Ça va être drôle, pour vous ça va être drôle. Fichier corrompu. Sébastopol en service. Fichier corrompu, oh, d'accord. Hop là on n'a rien par là. Ah, là y'a un truc là de la camelot 15, pas des Ah sympa, il y a un système de craft. Ah c'est cool ça. Oh ah, j'ai sursauté. Oui, mais il est horrible ce jeu. Là ah. ah, je m'attendais tellement pas. Je oh, c'était assez obvious mais là. Si déjà, genre 15 minutes de jeu, euh, Je pense... ils arrivent déjà à me faire flipper son monstre, euh, qu'est-ce qu'ils vont me faire avec l'alien, quoi? Ça va être bon. Ça va être un bon jeu. Oh là, oh là. ce vaisseau détraqué de mes deux? Si, quoi cet endroit? You always know. Pas moins nu. Et donc les gens ils ont pété un câble. Keep moving. C'est le tag euh, le tag pas trop flippant tu vois. Quand t'es là tu te balades t'entends des bruits à côté de toi dans les dans les conduits et tu vois un tag keep moving tu vois t'es pas. T'es bien dans ta tête t'es bien en fait. Comme ça, en plus, c'est la mort. Ah, fumigène. Ça, ah bon, ça met bien ça. La petite musique comme ça, tu vois, style un peu. Euh, voilà. le mambo, tu vois. Ça, ça met bien. Non, ça t'évite ça, ça. Le et eh où oui, il y a quelqu'un, ça ne marche jamais. Ça ne marche jamais. on pour attirer les monstres éventuellement. Il n'y a jamais rien qui marche ici. Mettre à jour la carte, utiliser Tab. Ah, on a une map quand même. Parce que je pense qu'on se paume très vite hein, dans ce vaisseau. spéciaux. Qu'est-ce qu'on a là Des enregistrements. Et là on a des fiches sur les, les personnages. Et c'est quoi ça Ouais, qu'est-ce que je fais de mal Je crois qu'on va. va. juste le faire trois fois. D'accord, donc là, j'ai dû activer le courant, je pense. On a une petite maquette de la station. Oh, C'est que je l'ai Ah, C'est inintéressant. Établir le courant des départs. J'adore ce mot, sauver la partie. La vieille traduction de save. Ah, tu tu pas dis sauvegarder, tu dis pas sauver. Il mauvais code, un dit. Alors où on va là du coup Merde, j'ai dû ouvrir en haut. Non, je n'ai pas ouvert en haut. Comment on fait pour rétablir le courant C'est ça Non. Et ça Non. Et quoi Ah merde, putain. J'ai vraiment un du cul dans le truc où je vous ai dit Ah ça c'est inintéressant, il y avait le mot de passe pour ouvrir la porte un autre Par contre j'avais pas vu qu'il y avait une barre de vie putain Il y a une barre de vie dans un jeu d'horreur Ça va être assez relou 0,340 Ici il apparaissait bien en bleu 0,340 Je sais qu'il est tard mais j'ai quand même essayé de, re de retenir au moins 4 chiffres, je pense que je peux le faire. Hop là, ah, c'est trop bien le schéma. Oui bah j'appuie sur eux mais ça là. Ah faut laisser appuyer. <rire> ok je suis un peu con. m'en voulez pas, oula ça m'a l'air compliqué comme truc. Cliquez ici pour fabriquer. Humigène. Ça m'a l'air compliqué. Engager l'élément. Ok, bon, je pense que je peux. J'ai pas encore de quoi le faire. Pour l'instant, on va ramasser des trucs on verra tout ça plus tard. Je pense très vite, les trucs de soins, je vais en avoir besoin. Ok, par où on va maintenant Ça nous a pas beaucoup aidé, hein, tout ça. On a juste ramassé de la merde. Je vais voir la map. Restaurer le courant du store. D'accord, mais j'ai toujours pas restauré le courant, en fait. C'est honteux, ça. Même les portes me respectent pas. Ah, tiens, déjà, je peux faire quoi Ah ouais... Donc en fait à partir de terminer on peut activer des trucs ça j'avais pas compris. Oh what the fuck Oh ils m'ont fait peur c'est con Moi oh, j'ai cru que c'était je sais pas quoi. Oh merde ils m'ont fait trop peur. Ouais, ouais il... ah. Même ça ça m'a fait surtout sauter quoi. La vache. J'étais en mode, euh... c'est pour rigoler. J'étais, oh, on va essayer de contourner le fil électrique. Euh, on va pas se prendre une décharge. Et eh ben on se prend vraiment des décharges, on perd vraiment des vies. C'est, euh... c'est réaliste. C'est réaliste en fait. C'est vachement bien. Je devrais pas dire ça, mais il aurait mérité que je le paye. <rire> Oula. Je me cache. Ah ouais Je suis là. Je suis là. Verlaine. Coucou. Je suis là. En fait, je me cache pas du tout. il Faut que je fasse l'inverse. Ah, ce qui est le gamin qui ferme les volets là. <rire> eh, en vrai. C'est l'alien. Je sais, je sais que c'est toi. Enfin, les sons de ce jeu sont flippants. Hein. Oh Normalement, vous devriez entendre assez bien. Et la vache. On est dans une atmosphère de mort. Oh, on peut faire une petite partie, là C'est trop marrant, ça. Hop, leur mitrailleur. Une fois, deux fois, et trois fois, et boum, et boum, ok on ouvre les portes, ouais, bon ça par contre c'était absolument pas effrayant, pour le coup, autant je flippe pour de la merde, Autant là, euh... c'était censé faire peur, mais euh... ah ok donc il y a bien déjà des problèmes qui affectaient la station, machin. Je sais pas de quand il date tous ces messages, mais euh... Mais apparemment, c'était déjà la merde depuis un certain temps. Ramasser un, un mélange. Jones, update du jour. Suite à de nombreuses demandes, le Marshal Waits a finalement organisé une réunion publique pour répondre aux rumeurs qui circulent au sein de Sébastopol. Au lieu de fournir les explications escomptées, Waits est resté évasif. Quelques minutes à peine ont suffi pour que son équipe et lui soient la cible de projectiles lancés par une foule en colère. Un coup de Débat. A Ça a semé la panique et à présent, Waits et ce qui reste de son équipe éjectent tout le monde du terminal par. On ne peut plus compter que sur soi-même. OMG. L'avez-vous vu <musique> Est-ce que vous l'avez vu Voilà, on a, des... on a déjà la... Ils ont spoil en fait, on a déjà la solution du jeu, on a déjà la fin du jeu en fait. C'est les Illuminati. Tout ça, c'est juste les Illuminati en fait. Tout est orchestré par eux. Après c'était prévisible entre nous. Mais voilà, merde. Mais... Qu'est-ce que vous voulez dire de plus C'est... C'est l'explication à tout y a un signe Illuminati, un 42 en dessous, c'est à partir de là, le... Tout, tout, est, tout est résumé quoi, le jeu est résumé. Soudain ionique requis. Non mais il y, y, y a un 42 en face, avec un 42 je peux tout faire, j'ai pas besoin de, de soudain ionique, on va les couilles. Oh là là là là, putain, des génies quand même qui ont créé ce jeu, hein. des vrais génies qui ont créé ce jeu. Oh putain, j'ai trouvé. Il y avait un conduit sous le sol. C'est pas évident, faut bien regarder quand même pour les trouver les trucs, hein. Je suis avec ma fumigène comme un gamin. Quelqu'un me tombe dessus. Je ne peux rien faire. Bon, je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur d'une lampe. Je n'ai peur de n'importe quoi, mais pas d'une lampe. Je refuse d'avoir peur de vos lampes. Encore un 42. Ça devient de plus en plus flippant. Tout est en train de partir en morceaux. Non. Tu crois J'avais pas vu. On ne peut pas sauter Alors, du coup, comment on fait Alors, On utilise ça. Et c'était censé être utile ou. Ah d'accord, je suis con. Faut passer là. Lorsque j'étais, ouais, t'as reculé, et du coup... <rire> ça nous avance en quoi Horrible, hein, ça tremble de partout. C'est horrible. Oh putain y'a un mec. Oh c'est un humain. Parce que je, je sais. Euh, là vous me dites que. Vous dites que, que je suis une sous-merde et que j'ai peur d'humains, mais. Mais euh, je sais qu'il y a des. Il y a des humains méchants dans le jeu et que c'est justement les synthétiques. Et que eux vraiment ils t'attaquent. C'est pour ça en fait que quand je vois un humain, euh, ça me fait aussi peur que si je voyais n'importe quel autre truc vivant. c'est grand c'est tellement grand oh, ça c'est fait ça se fait tellement de bruit quand je touche à un truc c'est horrible ça fait beaucoup trop de bruit mais il faut combien d'outils là pour ouvrir tous vos trucs plasma. Oh les gars là, Je peux pas avancer quoi, j'ai rien. Ah Non hein Excusez-moi, j'ai cru que peut-être je pouvais faire un truc, mais absolument pas en fait. Oh tiens. Euh, cadavre. Cadavre, cadavre. On voit bien que c'est le premier cadavre qu'on voit. Attends, un truc qui respire fort juste à côté. Putain, j'en ai froid dans le dos de ce jeu. Ah, c'est des... Ah putain, des sacs mortuaires. Voilà, oh là. Et encore, j'ai pas le son du jeu très fort dans le casque, hein, parce que sinon, vous n'entendrez même plus ma voix. Mais euh, je pense que sinon, si j'avais vraiment jamais mis fort... Euh... Ah ok, on peut se cacher. Ah non, mais non. Du coup, s'il y a des placards pour se cacher ici, c'est pas bon signe. <rire> en général, c'est pas bon signe. Pas du tout. pas du tout bon signe non te referme pas je vous avoue qu'il y a la pression qui monte là hein. Là, là, je m'en bats les couilles Clairement, du cadavre, tout ce que je vois, c'est l'outil, en fait. Moi, j'ai appris à, dans le jeu d'horreur, j'ai appris à faire à faire la part des choses. Et à rechercher ce qui est utile. Oula. Ça, c'était un truc vivant. Ça, me faites pas croire que c'est un, un bruit euh, de type euh, naturel. Ça, c'était un truc vivant. Oh, merde. Oh, c'est tellement pas ça Les échelles c'est le pire quoi Genre c'est tellement facile de mettre un scrimer au bout d'une échelle C'est horrible Mon dieu En plus je suis dans le noir L'outil, l'outil, l'outil Ah je veux C'est quoi un outil de maintenance Allez, donne là, wesh. Je crois que j'en ai plus besoin que toi. Ouais, pourquoi tu fais la meuf. Hein tu me le donnes et tu te calmes, t'es morte déjà. Ok, il moyen de sortir par là ou... Ouais. Ok, donc maintenant je peux retirer les verrous. Et tu... Voilà, oh mais genre c'est un code secret de GTA pour ouvrir leur porte. <rire> C'est abusé. <rire> J'avais vu ça. Bon, ça met bien. Maintenant, on peut enlever les verrous. Bon, en tout cas, mes amis, on va se quitter là pour le premier épisode. J'espère... Je Pourquoi il met des sons flippants tout le temps. On peut, peut s'arrêter et me laisser faire là trop 5 secondes ou pas. Voilà, en tout cas, c'était la première vidéo sur euh, Alien Isolation. La prochaine devrait sortir dans pas longtemps, étant donné qu'il s'est pas encore passé grand-grand-chose, voilà. J'espère déjà que ça vous a plu, que le jeu vous plaît. En tout cas, euh, pour l'instant, je suis euh, étonné, vraiment dans le bon sens. Je trouve super le jeu. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. C'était Tipsyron. Euh, en attendant le deuxième épisode, gardez la pêche. Allez, ciao tout le monde